bonjour la communauté aujourd'hui on va parler de quoi de magazine vous voyez ça là c'est marqué magazine builder bon ok c'est pas très bien traduit mais ça permet de créer des magazines en illimité ok pour accéder ou pour cliquer là hein, euh, entrer ou pour faire vous pouvez chercher magazine hein, il est où C'est celui là pour cliquer dessus ok Bon, pour une fois on va passer par ici c'est la même chose hein. et si vous êtes dans la mode, oh tiens, j'ai plein de magazines ici. Oh c'est, yo, yo, yo, yo, yo. y a du monde. Donc quand vous allez vous connecter, il y aura rien du tout. Cliquez sur Ajouter magazine. Vous donnez le nom que vous voulez au magazine. Test, test 1. Vous mettez une, descri une description. Test 1. Ok. Vous mettez votre description. Hein, vous donnez le nom que vous voulez. Et vous avez au fait des modèles que vous pouvez choisir. Donc là, je pense qu'ils ont encore ajouté des modèles. Avant, il n'y avait pas tout ça. Vous avez de la chance. On va cliquer sur un modèle ou vous pouvez le créer à partir d'une page blanche. Tiens, on va prendre une, on va prendre un modèle. Vous avez la possibilité de faire, de regarder à quoi ressemble le le, le modèle hein, avant de avant de avant de le choisir. Mais nous, on, le... on va le prendre en même temps. Donc, j'ai cliqué dessus là et je fais confirmer, d'accord. Du coup, il m'emmène le, le, le, le magazine, je clique sur modifier pour aller modifier le magazine comme je veux. D'accord? Si je veux rajouter une page au magazine, je vais cliquer plus. Et si je veux supprimer des trucs, des pages, je vais cliquer sur le panier. D'accord? Si je veux dupliquer une page, je clique, je clique là. Si je veux rajouter du test si je veux rajouter des formats, si je veux rajouter une photo, si je veux rajouter une vidéo. Euh, les vidéos, en fait, euh, normalement, c'est des liens qu'on qu qu ramène. C'est des liens qu'on ramène, et je rajoute le lien de la vidéo là. Donc là, c'est Vimeo. Vous pouvez le faire aussi avec YouTube. Allez, on va supprimer ça. Euh, donc là, j'ai fait clic droit, hein, parce que si je fais là, je vais supprimer le, la page. C'est parce que je veux. Donc, je fais clic droit dessus. Je, je supprime. Je supprime l'élément. Donc, si je veux faire défiler mes pages, donc ça, c'est les pages, vous voyez. Donc ça c'est ce qu'ils ont créé. Euh, J'avais fait des tests avec le magazine, donc sur un de mes sites. Où ouais, les tests là ici, ils sont, ils paraissent très très petits. Vous, vous dites non, les gens ne verront pas. Euh, et même quand on fait, euh, quand on fait un, quand on clique sur un, un aperçu, les tests sont quand même petits. Puis on dit non, les gens ne le verront pas. C'est pas terrible. Mais ne vous trompez, ne vous y trompez pas, comme dirait l'autre. Euh, si vous prenez par exemple ce caractère c'est combien On va voir. C'est du 8. Euh, en réalité, ça serait assez.. Euh, si vous mettez ça sur un site web, euh, ouais, bah, ça serait assez grand. quoi Donc euh, bon, j'ai eu des cas comme ça hein, où j'ai augmenté le caractère. Et puis après, hein, quand on regarde en vrai sur le site, c'est moche, en fait. Parce que c'est trop euh, c'est trop gras. Okay? Donc euh, donc là, vous voyez, vous voyez des fois quand je défie les pages, il y a des photos qui sortent de la page et tout. Mais quand le magazine sera en ligne, les gens ne verront pas la partie qui est sortie de la page. La seule partie qu'ils euh, qu verront, c'est la partie qui est sur la page, donc le carré blanc. Ok. Donc voilà, vous avez la possibilité de, de faire pas mal de choses. On a fait euh, déjà, on a déjà, on a déjà une formation là-dessus. Je vous invite à aller suivre cette formation. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Et puis s'il faut faire des mises à jour, il n'y a pas de souci, euh, on, on s'en occupe. Ok. Donc là, par exemple, si vous voulez avoir un aperçu, hein, donc c'est ça l'aperçu. Vous voyez, donc du coup, on le voit mieux. Hein? On le voit mieux. Donc là, cet aperçu, je l'aime je, je bien. Euh, parce que des fois, l'aperçu, quand on regarde, on, ça ne reflète pas vraiment la, la réalité qui sera sur le site. Mais celui, euh, cet aperçu, je pense qu'ils ont rebossé sur le sujet. Et c'est pas mal. D'accord Ok, j'espère que cette présentation vous a plu. Euh, si vous n'êtes pas encore... Vous regardez cette vidéo peut-être sur YouTube et que vous n'êtes pas encore... Euh, inscrit sur notre plateforme de formation gratuite, je vous invite vivement à le faire parce que vous allez apprendre plein, plein, plein de choses. Okay? Ceci dit, on se retrouve dans une prochaine présentation.